Bonjour et bienvenue à la question métier à FRH 88.1 et 106.7. Mon invité aujourd'hui est Edmond Vautour de Duval-Brunswick. Bonjour Edmond, comment ça va? Bonjour, ça va bien, Dan. Ça fait que. Bonne journée, la. Ah, ben. bon, belle journée chez vous? Ah, belle journée de tempête. <rire> <rire> Pas ici. Euh, C'est nuageux, allez, mais il fait, plus, il fait un peu plus chaud. Là. La, la neige allez, commence allez. à disparaître. Bien, Écoute, on va se parler un peu de, de l'histoire chez vous, puis ce qui s'est passé depuis de 1970. Euh, Explique-nous ça, puis comment ça a commencé toute cette affaire-là. Là. OK. Euh, moi j'ai le fils à Jackie euh, Voto. Je vais vous raconter l'histoire un peu du début. Quand le, le parc de Kouchoubouwouak a commencé, le parc national Kouchubouak. Il y a eu une expropriation en 1969. Ça a été créé par le gouvernement de Louis Robichaud. Puis euh, au fédéral, c'était euh, M. Trudeau, Pierre-Elliott Trudeau. Hein? Euh, quand on expropriait les terres de kouchou c'était du monde euh, qui n'avait pas beaucoup d'éducation. C'était des pêcheurs, des bûcherons. Euh, ils vivaient de la, la, la même manière, pas mal comme les, nos, nos, les, les autochtones. Ils faisaient de la pêche aux anguilles, la chasse, cultivaient euh, la terre. Même, C'était même, les mêmes conditions, pas mal. Et quand les agents du gouvernement ont vu voir ces familles-là, puis qu'ils allaient exproprié les terres, les autres, ils ne comprenaient pas la, la valeur de quoi qu ils parlaient, la valeur de leur terre. Euh, il pensait que, que ça n'allait pas arriver. Et avec des, des années, ben, il allait voir le monde, il faisait une offre, puis il disait aux, aux familles, si vous ne prenez pas ce, cette offre-là, vous allez avoir moins. Les autres, ben, quand ils voyaient l'agent agent du gouvernement de ces années-là avec une cravate au cou, ben, c'est exactement comme un prêtre. En, fait. en tout cas. Euh, aussi, euh, le, le gouvernement euh, Louis Robichaud, l'argent qu'il a eu du fédéral et l'argent qu'ils ont mis dedans pour exproprier les terres, lui a décidé qu'il donnait seulement la moitié des argent d'exproprier. Ça fait là, la valeur des propriétés, tout a baissé, tout a descendu. L'autre moitié d'argent, lui, ça a été, on ne sait pas. On a des doutes. Ça fait là, ça, ça a causé des manifestations avec des années. Euh, ça a eu euh, très, très hostile, euh, comme... Hostile, euh, oui. Hostile, euh, oui. Oui, beaucoup de manifestations. Il y a du monde qui fait mal. Pis. Là, le monde a eu peur. Il y en a qui ont accepté les offres du gouvernement. Mm -hmm. Ils même Il y a même qui eu jusqu'à une pièce à temps. pour le terre. Hein. Ils ont sorti de là avec moi, même pas le moyen de se bâtir dans les maisons. Hein. C'est 5 000, 6 000 t'sais. Ça fait que c'est là que mon père a embarqué dans la cause. Puis, il, il voulait faire quelque chose pour ces familles-là, parce qu'il voyait que c'était un bol qui se passait. Et euh, il a embarqué dans un bureau qui s'appelle Bureau de Cross, dans le temps. Puis, euh, il travaillait pour les familles, il rencontrait les agents du gouvernement et euh, il mettait des programmes en... Euh, en marche pour ces familles-là. Et les offres ont monté un petit peu, mais pas, pas beaucoup pareil. Euh, là, ça a fait à cause d'autres manifestations. Il y a du monde qui est à la prison, il y a du monde qui est à l'hôpital. Et finalement, le monde a décidé de sortir de peur. On a sorti de peur. Mais nous autres, on n'a pas sorti. Mais on, on a subi la, la conséquence par après. Uh, en 1976, ils ont eu, je me uh, rappelle, j'avais 15 ans, oh, ouais. les agents du gouvernement, la police, sont fait dans la cour, puis uh, je me préparais pour aller à l'école. Puis on dit à ma mère, vous avez 15 minutes pour sortir. Là. Ma mère a dit, je ne peux pas pas, pas, pas passer dans 15 minutes. Je sais pas pas. Elle a dit, je vais appeler mon mari, parce qu'il était parti travailler jusqu'au euh, tout ça fait quand qu elle a appelé son mari, mon père? Il a mis a coupé le ligne de téléphone. Ça fait, elle ne pouvait pas l'appeler. Ça fait une nous autres, on a quatre garçons, cinq filles. Ça a résisté un peu, puis il y a des polices, il a dit, Garde, je vais aller voir votre père. » Puis euh, il va venir vous voir. Ça fait que c'est ça qu'il a fait. Je vais voir mon père, je fais tout, qui est 20 minutes de là, vingt-cinq minutes. Là, quand mon père est arrivé, puis, il a tout vu les agents, le police dans la cour, puis qu'est-ce qui se passait, il y avait eu une éviction pour nous sortir de là. Ça fait la chicane a pris un peu, qui était qui est normal, parce qu'on fait tout sur. sur euh, intense, ça avait toute euh, la peur, tout. Ça fait, ils ont mis moi et mes frères on en main Puis, mes sœurs, ils les ont, ont amené en quelque part, puis nous ils les ont amené à la prison. Euh, durant le temps que j'étais à la prison, on, mon père a dit, « Mais on sort, on, on s'en va, on est dehors à la maison. » Mais il y a eu un coup de téléphone à la prison, puis il y a eu un écrasé à la maison. On a sorti nos biens, puis la maison a été écrasée. Euh, ça, ça a été dur, ça a été vraiment dur, sur surtout les autres. De là, de la prison, ils nous ont emmenés dans le motel à Gibraltar. Puis on dit, les polices ont dit, ça c'est votre chez vous. On avait cinq ou six chambres de motel. Là, quand on a resté là-dedans pour six mois de temps, là, le propriétaire, il n'y a plus personne qui payait. Nous, on n'en payait pas, mais le gouvernement a décidé de ne plus, plus le payer. Il ne m'en sortait puis, on n'avait plus de place à aller. On n'avait plus de chez nous. Avec mon père dit non, je ne bouge pas. Jamais chez nous que t'a payé, puis je ne paierais pas pour euh, cinq chambres de motel. Un fait beau matin, à 6 h du matin, on était tous dans le le Puis moi, ça m'a réveillé. Je voyais toutes les lumières de police, ça flashait dans la, la, la grosse vitrine de, de motel. Puis on était mon frère, tout seul dans ces chambres-là. On était chacun de on était jeune. On était moi, chacun de ils étaient avec nous autres. Et... Les autres ont eu peur de leur mort, ils sont cachés caché dans la chambre de même, ils ont de la porte, jusqu'à temps que tout était fini. Puis moi, quand j'ai regardé dehors, la première personne que j'ai vu qui a mis en premier, c'était mon père. Ils ont passé à travers la porte, un coup hache, ils ont sorti celui d'un litre, ils ont mis des menottes, ils ont mis des menottes aux pieds, une chaîne à travers. Ils l'ont entraîné dehors de même, puis l'ont emmené. Et nous autres, on... On était comme, ah, on a perdu la carte. Puis, euh, on était à quoi ce qui se passe à mon père. On s'est barricadé dans la chambre. Notre, notre, on a mis les livres et tout. Les... Puis, euh, on avait euh, autre, deux autres frères dans notre chambre et d'autres. Euh, là, il est arrivé à la chambre à ma mère. C'était la même chambre que mon père. Puis là, il a pogné ma petite sœur. C'est juste bébé. Là. Une couple d'années. Il m'a tiré la mec de neige. Ça fait… c'était triste de voir ça. Puis là, ils m'ont arrivé à notre… ma porte, je me rappelle, avec des haches, puis tout, puis des gauchis, puis des bâtons, mais... J'avais juste 15 ans, mon opère avait 16. Finalement, ils ont rentré dans le porte, puis ils ont sorti sur le dos. Moi et ma grande-père, il y avait trois policiers six mois. l'un qui avait son genou sur le cou, l'autre sur mes le, côtes, l'autre sur mes jambes. Là, ils ont mis les menottes. Quand qu'il finit de mettre les menottes, lui qui avait son genou sur mon cou, il s'est levé, puis ça lâche à nouveau nouveau sur mon cou, là il, il a appris ses menottes d'un coup de pied en face. C'est comme. Moi, tu Quand j'arrivais au poste de police, ben, ils m'ont tiré la même cellule avec mon père, puis les autres. Moi, j'avais toute la face noire, etc. Puis, on se demandait c'était quoi, mais ben, on a réalisé que c'était le. Coup de pied de police parce que les autres, ils chantent toujours les souliers. Ça fait que la son s'en ça. Ça fait ça. Euh, de là, on était comme séparés de la famille. On était à la prison, on a sorti de là. On était en cours, mon père a gagné. Il y, avait, il y avait des charges, nous autres, que si on part dedans, on aurait pu pogner jusqu'à 10 ans de prison. À cause de la de battue des polices et tout. Mais on a gagné, mon père a gagné. Puis, euh, on s'est arrêté de là, on s'est arrêté euh, à la lac, au bout de Frodoctenne. Puis ma mère, puis mes soeurs, ils m'ont resté sur les parents, puis des amis. Puis moi, je suis avec mon père, puis mes frères. Ils ont resté toute l'été à la lac. On avait une grosse tente. On s'est mis en forme. On jogait, on boxait, on donnait des, des haltères, on, on se mettait en forme. Puis, une bonne journée. Quand ça arrive plus tard, à la fin de l'été, mon père a dit, on s'en va de nouveau c'est les terres. Ça fait en 1978, on a barqué de nouveau c'est les terres. Un coup c'est les terres, mais la, la première journée qu'on a barqué les militants, et pas euh, parc est arrivé, puis, bon, pas le droit d'être ici. est fait qu'on a monté jusqu'à ce le chemin, puis il euh, n'y a plus de chemin. Puis, depuis ce temps-là, on, on est toujours là. Mm. Ils n'ont jamais, jamais pu nous enlever de nouveau. C'est rare. Ouais. C'est à quoi, c est, c est à quoi euh, le but? Euh, ils voulaient avoir le pack, Mais pourquoi exactement qu'ils voulaient avoir le pack, sur cette place-là? Il aurait pu bâtir un pack à nos places, tu sais? Bien, ils voulaient un euh, PAC. commencement, il disent un, un pack pour la, la conservation. Puis euh, le pack a 99 000 carrés. C'est grand. Puis, c'est tout à con, con, con, con, conservation. Puis, un petit coin, l'eau, pour les touristes. OK? juste un petit coin, puis le reste des terres, il n'y a rien, rien, rien, rien du tout qu'il y a là, là. Puis, on sort du monde pour la cons, conservation. Votre terre, à vous autres, était combien grande? Nous, on avait 125 acres de terre. Plus, mon père, il y avait une autre, une autre terre, je pense que 60 heures qu'ailleurs là-dedans, c'est morceau de terre. Parce c'était tout le long de l'eau, tout le côté de l'eau, C'est ouais, ouais. super la belle place. Ouais. Ouais. Puis, là, puis là, ça a continué, ça continue. ton père, il, il, il, il a continué à se débattre euh, contre la, la cour. Oui, il, continue à, il a, a continué à pousser les choses en cours. Bien, ça traîne une cour, ça traîne des, des, des années passent, des années passent, puis il ajournements, puis là tu arrives à une cour euh, comme la cour d'appel du Nouveau-Brunswick. Ça arrive là, ça prend du temps pour arriver là, puis ils refuse d'attendre la cause. La cause est remise à la Cour de Soins du Canada. Ça t'est refusé là aussi. Ça, c'est des années 48. Euh, des années 44. Malgré qu'on s'est rendu là de nouveau, puis la ça, ça, même chose arrivée. Ben là, c'est plus avec l'affaire Métis qu'on s'est rendu à la Cour d'appel et à la Cour du Canada. Mais avant d'arriver à l'affaire Métis, euh, la raison qu'on est arrivé là, c'est que nous autres, dans le temps, on, tu sais, on, on était tous des Acadiens. Avec des années, on a appris qu'on était des Acadiens Métis, morts. Là, on, on, dans les années, euh, début des années 2000, mon père avait été pêché des coques, puis ça a fait l'arrêté, lui de ma mère. Ça fait quand même qu'il a passé en cours, c'était comme dans l'hiver, tard, tard, tard, tard l'hiver. Puis le juge a été en faveur de mon père, puis il a dit, allez de nouveau, puis pachez des coques. L'été d'après, mon père, quand il avait 69 dans le temps, et ma mère, avait euh, ce sont des six, ce sont des cinq. Ils ont dépêché des coques. En un des coques, il y a un police, puis deux gardes de Pâques, quand ils y à les autres, puis on ont de les arrêter, puis chacun a pris. Puis, quand ils ont fait à mon père Ils l'ont battu au coup de bâton, les trois, puis on fait... Pepper, pepper spray à grandeur il ne voyait plus. Mm. Finalement, il y, y avait le police en dessous de lui. Puis quand a qu vu ça, ils ben avait encore battu plus. Finalement, ils ont eu mon père à terre, puis ils ont pu mettre les menottes. Puis ils continuaient à battre mon père au coup de bâton. Hein? Puis le pepper spray. Puis ma mère a dit Wow, arrêtez, vous l'avez, arrêtez. Ça fait là. Il y a un police qui a pris ma mère. Hein? Il l'a mis sous l'eau. Il l'a tenu sur l'eau. Puis, quand qu elle m'a dit, quand m'a dit, quand ce qu il a sorti sur l'eau, elle a juste fait, pour prendre un souffle, il a remis de nouveau sur l'eau. Puis, après ça, ça quand ça est revenu à elle, il ont fait lâcher l'équipe pour revenir à elle. OK? Après que le juge avait donné le droit d'aller, là, l'année d'avant, ils ont fait ça. Mm. Ma sœur avait su qu'il y avait quelque chose qui avait arrivé de mes parents. Elle était au poste de police, à la La même police, qui était là, il était après ça au poste de police. Ma soeur a dit, je vais voir mes parents, il faut voir ma mère. Puis le police ne voulait pas, puis il était fronté avec ma soeur. Puis là, la chicane a pris ma soeur puis la police. Ma, père, ma soeur a fait 100 livres. Il a pogné par les jeux. puis tu sais, les cellules de… Des barreaux. il a fait sa tête contre tout ça, il a ouvert la cellule, il a tiré dedans. Là, elle est revenue à elle, elle a mm. monté assommée. Puis elle s'est passé, il y avait quelque chose qui shakeait. À servir que c'était ma mère qui était d'un tout temps même pas eu de couverture rien. Euh, C'est ces choses-là que le monde ne sait pas quoi ce qu'on a, qu a pensé. Ça fait qu'il y, y, y avait de l'abus de, de la police et du gouvernement complètement, là. Complètement, complètement. Même dans le temps, là, après qu'on a embarqué ces terres de nouveau, là, ben, moi, j'allais à l'école à, à Chivocteau, puis mes sœurs allaient à l'école à Pointe-Sapin, ils sont plus jeunes, mes sœurs. Quand ils ont a dans l'autobus, ils ne pouvaient même pas s'assurer. parce que les uns ne voulaient pas qu'ils s'assisaient C'est à cause qu'ils attendaient des, des commentaires des parents, parce qu'il y avait des monde qui n'étaient pas pour notre cause, puis ça, ça faisait des frictions partout. je tant que mon père du garde Je vais amener mes sœurs, jour et matin, à l'école. Je vais les amener, je vais chercher ça. Entre temps, nous autres, on est à l'école et des fois, on, on voyait une photo à mon père, c'est une photo de téléphone? Ouais, des posters. Des hein? photos. Oui, un posters. C'était qui? en fait, dead or alive? Nous, on est des jeunes, bon, on voit ça, c'est comme… Tu sais, on ne veut pas, La famille, on, on a eu des milliards à travers les années, et puis on a, on a survécu pareil. Et du monde qui se pose la question, pourquoi que ça n'a jamais arrivé qu'il y ait quelqu'un qui s'est fait tuer travers ça? J'ai dit, moi, je ne le sais pas non plus, je ne comprends pas. Parce qu'ils ont arrêté du mauvais monde. Il, fait il y a longtemps qu'il y avait quelqu'un qui a été tué. Mais ce n'est pas là qu'on voulait. On voulait avoir la justice. On voulait avoir as connu nos droits. Alors, venir de nouveau à la page de coque. si je reviens back à la page de coque, parce que le show, là, je suis cité là, parce que l'histoire est longue. Puis je fais, oh, je il au mais un Il y a un temps mon père, il y avait un avocat, puis durant la cour, l'avocat a, a lâché la cause. Ça fait… mon père s'est défendu tout seul. Euh, ma mère lui a donné euh, neuf jours de prison. Il l'a mis à prison pour neuf jours. Mon père il l'a mis à, à prison pour euh, six mois. Puis là, ben, il a fait appel à, à la cour d'appel. Puis, parce qu'il y avait l'affaire de Métis, que ça avait passé dans la cour, il y avait des questions de l'affaire, qu'il y avait des droits Métis. Puis, quand on était en appel, c'était juste l'affaire Métis seulement, des droits Métis. Et même ce qui ont trouvé qu'il était Métis, euh, lui puis mon frère, euh, ils ont quand même décidé qu'il euh, n'y avait pas de droit parce qu'ils ne pouvaient pas trouver un communauté. Ça fait depuis ce temps-là qu'on pousse les affaires en cours. On, on a un grand chef héréditaire, Stephen Augustine. Il est avec nous autres, 100%. Lui, euh, est, pour lui, euh, les Acadiens métis, on est comme leurs enfants, les Mégumas. Parce que le, les Acadiens, les Français, puis les Indiens sont là si on recule en 1755, il y avait le, le métissage des deux, quand il y avait des enfants, puis c'est là qu'on suit la ligne tout le long, Puis aussi, euh, les terres à Kouchberg n'ont jamais été cédées, parce que l'oncle, le, le grand grand oncle à Stephen Augustine, Michael Augustine, c'est lui qui a signé dans les traités, puis ça n'a jamais été cédé, ces terres-là. Ça qu'il n'y a même pas eu le droit d'exproprier le monde. Et en plus, les argents qui ont été donnés, c'est à travers les ministères des Affaires indiennes qu'a été donné aux expropriés. Alors pourquoi l'argent des Affaires indiennes? Tu sais? gens, on ne savait pas dans le temps. si quand tu cet argent-là au ministère, ministère des Affaires indiennes, il y a quelque chose qui louche en quelque part. C'est n'est pas demandé chez vous, là, il n'y avait pas d'eau? Il n'y avait pas d'étrité? Ah, non, quand on n'a pas cru ces terres, on était donné le temps tout l'été. Mais là, quand c'est arrivé tard l'automne, on a construit quatre petites cabanes, euh, 10 par 12, de 8 par 6, mais la famille, on vivait là-dedans. Le matin, il euh, y avait une cabane que ma mère allait, puis c'est pour préparer les plus jeunes pour aller à l'école, on ben, allait mettre une grosse couverte par-dessus les autres, puis les laver, puis les préparer. C'est même qu'on on est vite on est dans ces cabanes-là. Je euh, me rappelle, les, les soirs, les se passaient, ils mettaient des sirènes et les lumières, 2-3 heures du matin. Puis, ils nous attendaient. « We're going by Wotow's Castle. »« On va par le château à M. Wotow. » Juste pour ouais, essayer ouais. De nous provoquer pour qu'on fait dans un geste. Ouais. Ils donnaient la raison de la rentrer pour nous sortir. Ouais. Mais là, il y avait, il y avait, chaque jour, vous apportez de l'eau chez vous? On n'a pas en pompe à main. Une pompe à main? Il y avait un puits là-bas. pas une main. On pas une pompe à main. Il ouais. n'y ben, ouais, a, ouais. ben, a pas d'électricité. Euh, toilette toilettes dehors, là. il n'y a pas… Euh, C'était bien comme dans le billeton. là. c'est dans le oh, biais oh, il, oh. il y a un puits, un ouais. pampement, c'est la politicité, c'est… Ouais. Ça fait qu'il y avait un préjugé euh, déjà depuis euh, le premier ministre, ça a continué d'un autre ministre, il y avait du préjugé tout, tout, tout le long, là. Tout le long, tout le long. Si tu regardes, euh, si tu regardes, comment on... est-ce qu'on fait de l'édiction? Le 5 novembre 1976. L'ordre a, a été fait deux, trois jours avant. Deux jours avant, excusez deux jours avant. Ça fait qu'on n'a pas eu de warning qui venait, on n'a pas su rien Ils ont fait l'ordre de nous éviter. Deux jours après, ils ont rentré. Ça fait que nous jamais été expropriés, on a été évité. Mm. Euh, le, le, le, euh, le ministre des Ressources naturelles, c'est lui qui était responsable, Roland Boudreau, en temps de, de signer, signer l'éviction. On l'a rencontré, moi, mon père, en 2007, euh, je pense. On l'a rencontré à Bathurst. Puis lui, dit qu il dit qu'il n'aurait jamais fait ça. Lui, il était sorti de la province. Le premier ministre Hadfield, qui était en pouvoir à ce moment-là, il était sorti de la province et son assistant était sorti de la province et il s'est emporté en Japon. Il y a quelqu'un qui a fait l'ordre, puis nous on sait que c'est le shérif Wolf, c'est lui qui a venu, qui a signé l'ordre de nous sortir. Ça fait que c'était comme mon père a toujours dit, c'était un complot comme nous autres. Quand tous les big boys étaient sortis de la province, les autres ont rentré puis ils ont fait le, le cochonnerie, puis ils m'ont sorti de force, puis euh, pas de warning à rien, tu sais. Fait, mon, mon père a demandé à la GRC de faire une investigation là-dedans. Ils l'ont jamais fait. Il a demandé à la presse de faire une investigation avec Renaud Boudreau. Pis, pourquoi tu es là, a signé ça, tu sais. Puis ça n'a pas été fait, il n'y a pas eu d'investigation. La raison qu'ils ont fait ça, c'est parce que mon père poussait la cause puis il y a des grosses chances qu'on allait voir avec les terres à couche Tu ils ne voulaient pas ça. C'est pour ça qu'on a, oui. qu a de la misère dans les cours aujourd'hui. Dans le temps, là, dans les années 84, le juge qui était dans ce temps-là, qui, qui a donné des mauvaises disques, on allait en cours. Bon, aujourd'hui, sa fille est juge. Puis elle est mariée avec Dominique Leblanc euh, la, la, la, la, au fédéral. Okay puis Dominique est Chamon de puis mm. le père à Dominique, c'est euh, euh, Roméo Leblanc, qui était avec, avec Louis Robichaud quand il a créé le parc. C'est un, un secte vicieux qu'on ne peut pas s'en sortir, qu'on est pris. Bah, ouais, ouais. Le système judiciaire ne fait pas sa job. Quand ce était qu a l'année passée, devant la cour à la montagne, j'étais assis là, puis j'attendais l'avocat de la colonne, ils ont dit au juge Ouellet, même si ces familles-là ont raison, même si elles ont 100 de raison raison, on peut pas aller là, il faut protéger notre cour. You have to protect the court. Ça veut dire quoi, ça? Oui, ouais, exactement. Parce qu'il y a des injustices. Oui, je veux parler de ton père. C'est quelle sorte de caractère, ton père, y avait, c'est quoi? Mon père, c'est un homme euh, bon caractère. C'est un homme qui croyait beaucoup dans, dans la justice. Euh, c'est qu'il disait quelque chose, il, il allait se tenir à quoi ce qu'il qu qu allait faire. C'était pas un homme méchant, il a jamais attaqué personne, mais ça a toujours fait attaquer. Hein? C'est comme je dis. il y a, il y a des monde qui ne pas comment ça fait que mon père a pas tué quelqu'un de penser hein? Il n'a jamais pu, mon père, accepter la journée qu'a mis, qu mis ses enfants à la porte puis les menottes puis à la prison et à la maison, mon père il a changé. Il n'a jamais pu accepter qu'on vit... Au milieu mon monde, puis ça se fait ces choses-là. Puis c'est la corruption après, puis tout caché. Il n'y a jamais pu, mon père, avoir une cour de loi, puis ça cire avec toutes les évidences, puis après, après il prenait une décision. Ben non, il bloquait. Ou, tu sais, ouais. Ça fait. On prend, on prend une petite pause, Edmond, puis on en revient dans 45 secondes.